Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mars, nous avons d'abord un Soleil en poisson dont on sait qu'il est dans, euh, au plus haut de votre ciel, donc dans votre milieu du ciel comme on dit dans notre jargon et euh, ce milieu du ciel il gère votre carrière et les choses, les moments importants de votre vie, les personnages importants aussi, ceux qui détiennent euh, l'autorité, votre patron, votre père, votre euh, conjoints, euh, voilà ce sont euh, des personnes avec qui euh, vous pourriez vous heurter un petit peu hein, parce que bon euh, les énergies des du poisson, elles sont toujours un petit peu hésitantes, un petit peu incertaines. Et vous avez affaire à des gens euh, qui vous disent pas oui, qui vous disent pas non, qui vous disent peut-être. Vous euh, voyez, et ça, ça vous énerve parce que bon, d'abord le Gémeaux s'énerve facilement, et ensuite vous avez, vous allez avoir affaire à des gens euh, qui vont. Euh, bon, euh, dont l'attitude et, euh, et, et l'instabilité finalement vont euh, vous défriser. Hein. Vous ne serez pas content mais ça va durer 2-3 euh, jours, hein. et puis euh, vous savez, le mieux à faire dans ces cas-là c'est d'être indifférent, enfin d'essayer d'être indifférent et de vous dire bon, ça va durer deux jours, je ne vais pas m'énerver pour ça, je vais pas m'empêcher de dormir pour des bêtises, euh, donc essayez de, de rester zen, hein, c'est ce que vous avez de mieux à faire. En plus de ça, après le, soleil, après le 20, le soleil va être en bélier, bon ça va toucher que le 1er décan, mais c'est excellent pour vous 1er euh, décan, parce que vous allez pouvoir euh, avancer plus rapidement hein, qu'avec le Soleil en Poissons, si vous avez des objectifs à atteindre, si vous avez des projets, tout ça va se mettre en place, vous allez pouvoir vous euh, mettre tout ça en place beaucoup plus facilement que pendant la période Poissons. Parlons maintenant de Mercure votre planète maîtresse, c'est toujours important, hein, les... c'est la façon, euh, enfin les signes qu'elle occupe. Alors on, on démarre le mois avec un euh, Mercure en Verseau, rétrograde, hein, souvenez-vous le mois dernier elle avait rétrogradé en Poissons, elle est même revenue en Verseau, et elle va y rester jusqu'au 16, mais elle reprend une marche directe le 10, hein, donc déjà euh, ce sera euh, bon, euh, quelque chose, sera une ambiance différente, il hein, euh, y aura moins de... Euh, comment dire, de, de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne circulent pas, parce que quand Mercure est rétrograde, ça ne circule pas, et, même, et surtout en Verseau, ce sont les informations peut-être qui circulent mal, euh, ou alors euh, des informations qui ne vous plaisent pas, euh, vous n'êtes pas content, euh, bon, euh, à partir du 10, donc euh, là du coup euh, Mercure étant euh, de nouveau direct, et bien là pour le coup vous aurez plutôt des bonnes nouvelles, des bonnes idées, euh, Bon, ça ne touche que le troisième e décan, hein, donc euh, bon, mais profitez-en, hein, entre le 10 et le 16, là vous avez une fenêtre de tir, euh, si vous voulez prendre un rendez-vous, voyez un contact, un nouveau contact, ce sera vraiment la bonne période. Après Mercure va être en poisson. Euh, donc euh, bon, euh, elle, rep elle repasse sur les, les traces hein, qu'elle a laissées euh, début février, donc là il y a forcément euh, une question de, de discussion avec un supérieur qui va reprendre, ou alors euh, vous allez être de nouveau convoqué euh, chez, chez votre numéro 1 ou... Euh, je veux dire chez quelqu'un en tout cas, euh, dont vous pourriez avoir peur, ou que ça pourrait vous, vous donner le trac d'aller le voir, euh, vous voyez? Euh, bon, c'est simplement, il faut être, hein, vous qui savez être décontracté, il faut vous décontracter sans pourtant avoir l'air de vous en foutre, hein? alors vraiment surtout pas! Hein? Euh, prenez, euh, donnez l'impression que vous prenez tout ça au sérieux. C'est autour de Vénus hein, d'être sur la sellette, votre planète d'amour et d'argent, n'oublions hein, pas. Alors Vénus dans un premier temps, jusqu'au 5 seulement, elle est en bélier dans votre secteur des projets, donc peut-être que vous attendez une somme, qu'on vous paye quelque chose, et ça traîne hein, parce qu'elle va être en dissonance avec Saturne, donc bon, vous n'aurez pas euh, ce que vous attendez, euh, et même si c'est un rendez-vous amoureux euh, euh, ou, ou amical, hein, vous n'aurez pas, ce sera retardé d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais là bon c'est vraiment jusqu'au 5, ça va durer une, une ou deux journées, pas plus. Et puis elle va rentrer en taureau où elle va faire vraiment des très beaux aspects, elle va être extrêmement positive. Alors pour vous ça c'est si situe dans votre secteur 12, qui est le secteur euh, des, des autres, de, de, c'est un secteur qui, qui parle de l'universel, qui parle de, du collectif. Donc euh, peut-être que vous allez être aidé par la société, c'est-à-dire que par exemple vous, vous pouvez obtenir, si jamais vous êtes en manque d'argent, vous pouvez obtenir des aides sociales hein, avec cette euh, configuration, mais simplement il faut demander, faut faire la démarche, faut y aller. Euh, or le Gémeaux, bah, il a tendance à procrastiner, c'est-à-dire à, à remettre un petit peu au lendemain ce qu'il pourrait faire le jour même. Mais bon, plus vous traînez et, et si vous avez des problèmes d'argent, plus il traîne aussi. Donc euh, bon, c'est une des interprétations hein, qu'on peut donner à la présence de, de Vénus dans ce signe, dans ce mais vous pouvez aussi vivre des amours secrètes, passionnés, etc., dont vous ne pourrez pas parler parce que peut-être la personne ne sera pas libre, ou vous-même ne serez pas libre. Mais bon, on sait que les Gémeaux n'aiment pas trop garder les secrets. On termine avec Mars hein, qui gère vos énergies, aussi bien physiques que votre pouvoir de décision, euh, votre volonté. Hein. Il, y a, il y a un côté très volontaire chez Mars, et, et ben Mars elle est en Capricorne tout le mois et elle est chez Saturne donc elle est un peu bridée. Hein, on va dire, elle se met pas au service de, de votre volonté et de votre énergie, euh, elle se met au, euh, au service, d elle va activer malheureusement une sorte de crise. Hein. Alors soit c'est une petite crise personnelle pour vous, peut-être même que vous devriez, euh, vous devez vous faire opérer hein, une opération chirurgicale, hein. on est dans un domaine là, euh, euh, qui est géré euh, justement euh, pour vous, hein, Gémeaux, par le Capricorne. Donc euh, c'est très possible que vous ayez une petite opération. Mais il peut y avoir aussi une opération financière, hein, je veux dire on peut décliner le mot opération dans plusieurs domaines. Et euh, donc je parlais de crise, euh, il peut y avoir une crise, mais alors là euh, c'est pas forcément... Euh, Bon, c'est encore une autre interprétation, peut-être une crise générale, hein, euh, sur le plan, euh, bon il y a des élections par exemple, euh, ce mois-ci, des élections municipales, bon peut-être qu'on peut découvrir des choses, euh, des malversations, vous euh, voyez, il peut y avoir une sorte de, de crise euh, générale, euh, et qui intéressera tout le monde, hein. tout, tout le monde sera forcément au courant de ce qui se passe. C'est en particulier la semaine du 16 hein, qui va être compliquée parce qu'il va y avoir la conjonction de Mars avec Jupiter et Pluton, alors peut-être ça peut être la bonne semaine hein, pour vous faire opérer, mais ça peut aussi être la semaine où il y aura une crise particulière